Pour fêter la sortie du Lélo Dot, Lelo a mis en place un, un test orgasmique que j'ai décidé de te faire faire. Okay. Un test orgasmique, c'est sur internet. Tout le monde peut aller le faire. C'est juste pour découvrir des trucs autour de ta sexualité. <rire> en plus, Lélo offre un cadeau quand tu fais ce quiz. Alors, tu veux connaître ta personnalité orgasmique Quelle est votre position sexuelle préférée Eleanor <rire> Jenkins. La levrette, le papillon, les de ciseaux ou la cuillère la première. quel est votre emploi de rêve? Astronaute, chuchoteur pour paresseux, conductrice de chariots, élévateurs. Ils font quoi les chuchoteurs de paresseux? C'est-à-dire que tu branles pas grand-chose. Sauf avec ton Lélodot. Eh oui. Qui rêvez-vous d'inviter Un fantôme, un interplaniste, Satan ou un tyrannosaure Allez, pour le qui je dirais interplaniste? Choisis un instrument de musique, guitare, piano, accordéon ou harmonica. Piano. T'as fait du piano? Ouais. Combien d'années? Et tu sais encore jouer? Ouais. Tu sais jouer quoi? Tu sais jouer la lettre à Elise. Allez, on enchaîne. En quoi souhaiteriez-vous être réincarné en sextoy, Lélodot, en araignée, en mouche sur le mur, pendant les... Pour parler des Nations Unies. en cactus. En sextoy. Dernière question. Quel aliment ne mangeriez-vous pour rien au monde Du chou vert frisé, des tripes, de la pizza, de la viande de cheval. Les tripes, c'est pas le truc qui sent le caca. Moi, ouais, les tripes, j'en mangerai jamais. Ça y est, j'ai tes résultats. Ton test <rire> nous dit que t'es une joueuse solo. <rire> On dirait que vous aimez avoir vos orgasmes et que vous préférez les vivre seuls. Eh, hey, c'est pas faux, hein Eh, hey, en plus, t'as gagné une crème hydratante personnelle Lelo. Ça tombe... <rire> ah, ça tombe bien. <rire> Je suis pas sûr que ça soit le même type de crème hydratante que les lotofs, mais si vous faites ce test orgasmique en ligne, vous aussi, vous pouvez gagner une crème hydratante. <rire>